Yo amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo où ça va être une vidéo voyage, on va dire. Je vais filmer un peu ben, ce que je peux. Et puis, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Je vous fais de très très beaux bisous et on se retrouve très bientôt. Do it do it do ça, les amis on vient de se passer le contrôle des tickets oh. est ce que tu parles de ma langue est ce que tu parles de ma langue Let's go to the Sabrina, Bonjour. c'est le frère, ça hein? C'est ça, et le papa. Et le papa, c'est va vous étudiez ça, Alors ça va être par ici, vous allez au milieu et à okay. côté. Ok, parfait, merci. Rana, là. Mais alors les amis, la première étape du voyage, on va faire 8 heures d'avion jusqu'à Los Angeles. On en train de parler gars là. Oui, donc je disais, on va aller d'abord à Los Angeles pour faire un transit et ensuite, c'est direction la France pour 12 heures Intestine, Un transit pas intestinal. Intestinal. un intestinal. Ah. Elle t'énule nulle, ta blague sur ton Insta Ouais Ouais, si jamais vous voulez l'ajouter, je Insta Remiti Deng Oh si voilà. T'as pas T'as pas Instagram <rire> Allez, on va envoyer Papa, maman Allez, bisous arrivé à l'aéroport de los angeles on a récupéré notre carte de transit et là dans 20 minutes on va reprendre l'avion pour aller en France. ça sera le trajet le plus lent c'est à dire 11h ou 12h de vol le trajet s'est plutôt bien passé c'est plutôt cool et puis voilà ben euh, c'est reparti pulvérisation pulvérisation allez c'est parti pour 12h de vol 12 ou 11, je sais plus. Let's go, Paris! Pray for Paris! Ouais. Allez, let's go! We got this bottle of champagne to ourselves. Drink or we won't forget about everything else. Salut les amis, donc là on est euh, à la gare TGV de. On est où déjà Aéroport Charles de Gaulle Ça y est, on a récupéré les tickets de train TGVR Et puis là, on attend deux heures On va patienter deux heures pour prendre notre TGV de Paris jusqu'à Lyon Et c'est un trajet d'environ deux heures Les personnes qui sont en haut, je vais monter directement en priorité, s'il vous plaît, avec vos bagages il Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au voyageur. Nous allons rejoindre Gao. Il est midi et dans quelques instants, noté, je vais à destination de Marseille-Saint-Charles pour partir. Attention à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Salut les amis. Donc là, on est à l'appartement face à un appartement. La vite fait, il y a les toilettes. Ici, il y a une énorme salle de bain. Et ensuite, il y a le lit. Voilà. voilà. Il y a une petite cuisine par là. Toutes nos valises. Et mon petit frère, c'est le là Ça a l'air plutôt sympa. En tout cas, il fait frais, hein. il y a la clim je crois. Oh oui, ça donne envie de se plonger dedans Donc là il est 15h de l'après-midi On est hyper fatigué, on a fait combien d'heures de vol 8h, plus 11h, ouais presque 20h de vol Ensuite on a attendu 2h30 à l'aéroport Charles de Gaulle Pour prendre le TGV, 2h de TGV Et ensuite on a marché un peu à pied pour venir jusqu'ici à l'hôtel Donc là on est épuisé Je pense qu'on va prendre une douche On va se reposer un peu Et après je sais pas ce qu'on va faire bah, Peut-être qu'on va sortir un peu Mais en tout cas bah, on est bien arrivé Ouais <rire> Donc euh, à tout à l'heure, bisous les amis Hey salut les amis, là j'ai dormi 4h, il est euh, 8h30 du soir là, on va aller chercher à manger Donc euh, voilà oh. Donc là c'est parti Pour aller chercher un petit truc à manger pour ce soir Donc là on va aller chercher euh, Qu'est-ce qu'on va manger Les gars qu'est-ce qu'on va manger Qu'est-ce que vous voulez manger pizza. Pizza. pizza time alors ce soir Bon bang euh, C'est pizza alors ce soir oui, pizza! Je suis défoncé, J'ai les yeux quand même en rouge en fait. Non? Non, ça va. Waouh! Waouh! <rire> c'est ça, pizza! Oh, ça c'est hawaïen, je crois. J'adore les pizzas avec. Euh, les... Comment ça s'appelle déjà? Ah, les ananas. J'aime bien. Il y en a beaucoup qui aiment pas parce que c'est sucré salé. Et moi j'adore ça. Et ça c'est chorizo. Et ça c'est saumon. Very good! Bon Yes, good. Bon appétit. Bonsoir. Regardez ce que mon frère regarde. Tu te souviens, qu'est-ce que tu regardes comme chaîne Gully. Gully T'aimes bien cette chaîne oui. C'est la première chaîne qui regarde Gully. Non mais, euh, non mais à quoi. En plus regarde comment t'es assis. <musique> A paradise is there to be taken We are